C'est une ici où, à l'époque, on se perdit, c'était la catastrophe. Et puis, il y a bien fonction parce que tout se transforme. Tout est devenu bien bien. Ça va devenir une ville. C'est très intéressant. Parce il y a la forme. Regardez moi je, moi je suis là depuis 67 j'ai dit je là, je suis bien Là où il y avait les bosques, là où vous avez trop marché, non Moi j'ai connu c'était des bois. Que des bois, toutes les tours là-bas ça n'existait pas. On allait faire des cabanes on jouait aux Indiens. Vous passez devant, là ils sont en train de tout démonter. Et c'est un bâtiment qui a été refait tout neuf. Puis après, bon, après les gens, il faut les reléger. Il y a des gens, ils été relégés à Montreuil, il y en a à Bondy, il y en a à Bobini. Je connaissais une famille qui est partie à Honnay. Puis quatre ans après, ils sont revenus ici. On dit toujours que c'est mieux avant. Peut-être parce qu'on avait 15 ans. Hein Plus, euh... Avant c'était peut-être mieux parce qu'il y avait une liste sociale, il y avait les gardiens, chaque bâtiment avait un gardien avec une loge. Non, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien comme, comme avant. Y a pas... Et puis même le bâtiment des états c'était un village. Maintenant c'est qu'un peu Là, donc, je suis né, on va dire là. Euh, J'ai vu un changement euh, ces dernières années. Quand vous voyez, tous ces bâtiments, détruits. Il y a une dizaine de bâtiments qui ont tenu. qui vont faut, euh, réhabiliter les petits bâtiments. Ça va fluidifier les transports. Ouais, ça va aider pour les jeunes, Il faut, je voir, faut que... voir une chose. Combien ça va nous coûter Un <rire> ah bel bah le ticket Bah ah oui Oui non mais ouais, faut, bon. faut savoir aussi ça, c'est pas uniquement que tu as fait des, des travaux On de pour Paris de 2023, de 2023 2024, 2024. Bah, voilà. hey, c'est vraiment... on va même aller faire des Jeux, des jeux olympiques Voilà C'est. on, on va pouvoir aller là-bas faire... On va, va aller faire, euh, faire, euh, on peut dire aller 10 minutes de Paris avec le super métro Ça prouve que ça bouge. Ça prouve que ça bouge. Mais dans le temps, il y avait un 3 mois.